sur bas noir je fais des vidéos en caméra subjective un plus encore n'hésitez pas à vous abonner à liker n'hésitez pas à partager bonjour à tous et à toutes aujourd'hui vous allez voir un truc qu'on ne voit pas tous les jours déplacement de sculpture j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'aime bien mes genre de petits projets à l'honneur euh, sur ma chaîne YouTube. <rire> inconnu. La serre, la serre, yes, yes yes Ça marche. Ça serre, la ouais. Non, ça serre, ça ça la ça la ça là. serre, la là. là. Oui. la je ne pas un peu. C'est bon, ça c'est bon. C'est bon ou ça C'est pas mal avec les blocs et oh, la forme. C'est bon la terre. Ah oui. Vous voulez, il faut la rouler comme ça. Moi je roule comme ça, mais c'est à, c'est à J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, -nous pour une prochaine vidéo.